Bonjour à toutes et à tous. Si, si vous êtes de, de Lyon, vous connaissez peut-être sûrement Sarah, qui est très active dans la communauté de développeurs et de développeuses. Elle a notamment cofondé, cofondé l'antenne lyonnaise de la FUP, la game dev party ou encore même le premier coding goûter lyonnais pour apprendre à coder aux enfants. Attachée à l'open source, elle est aujourd'hui rédactrice technique, mais elle a également été formatrice. Développeuse. Aujourd'hui, on peut vraiment dire que Sarah a beaucoup de talent. Aujourd'hui, elle va, elle va nous ouvrir notre vision de l'open source que nous utilisons souvent sur le web et sur les autres domaines qu'il touche. C'est donc à toi, Sarah. Bonjour à toutes et à tous. C'est assez impressionnant. Euh... Pour information, mes slides sont disponibles sur le Join BIM pour que vous puissiez suivre euh, directement, euh, directement la, la conférence. Et aujourd'hui, contrairement à d'autres fois où j'ai parlé euh, d'autres sujets, j'aimerais qu'on parle d'open source. PHP est open source, qu'est-ce que ça permet Ça permet une certaine liberté, vous pouvez l'utiliser ou pas, et pourtant vous êtes là, vous restez, vous utilisez PHP, ça permet de l'appropriation, donc vous pouvez vous approprier le langage. Alors, je renvoie à la conférence de ce matin de Pascal et Martin, euh, qui expliquait comment aider PHP lui-même. Et ça permet le partage, le partage des logiciels que vous créez, ou le partage de librairies, etc. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui dans cette présentation Je vous propose qu'on parle de la culture du libre, car l'open source, c'est politique. Euh, je tiens à préciser que dans ma présentation, je vais souvent interchanger libre et open source, car pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, les deux vont convenir. On va également parler des bases du partage, car le libre, c'est historique, et tout en faisant un tour d'horizon de ce qui est open source, mais hors programmation, hors web, hors ce que vous connaissez la plupart du temps. Alors je vais me représenter, mais ça a été extrêmement bien fait. Donc, je suis Saraïm Nidzanski, euh, je suis très, très souvent sur Twitter, sur Saraïm ou mon deuxième compte, Mère Teresa. Je suis Technical Writer, ça veut dire que je m'occupe de documentation. Vous faites des logiciels je m'occupe de la documentation. Et surtout, je suis libriste, ce qui m'a amené à vous proposer euh, à, à la FUPS cette session. Commençons par les bases du partage. Donc, l'open source, le principe de partager, c'est assez ancien. Et on atteste la notion de commun, ça remonte même aux Romains, cette notion de commun. Qu'est-ce que c'est les communs Les communs, ce sont des ressources qui n'appartiennent pas à quelqu'un, mais qui appartiennent à une communauté. La communauté, ça peut être une ville, un pays, ou l'humanité entière. Les communs sont définis comme pouvant être naturels, une forêt, une rivière, matériel, une centrale électrique, qui donc appartient aux personnes qui bénéficient de cette centrale, ou immatériel, par exemple Wikipédia, est considéré comme un commun. Les modèles de société, j'aime à le croire, peuvent être choisis. C'est-à-dire qu'on peut choisir, là j'ai repris les modèles des, des, des êtres biologiques, donc on peut choisir la coopération, la compétition, l'opportunisme, le parasitisme. Alors bien sûr, on peut choisir si on est en position de pouvoir. Et la coopération est très ancienne, sauf que les personnes en position de pouvoir ne permettaient pas la coopération. Il y avait ce refus que les ouvriers se syndiquent pour défendre leurs intérêts, mais on peut quand même noter que le premier magasin coopératif date du 18e siècle. Donc, ça ne date pas de juste 1970, euh, l'année zéro du, du timestamp UNIX. Sur les communs, l'émission Gueule que vous connaissez peut-être, a fait un épisode sur le sujet qui est très, très euh, sympa et explicite. C'est facile, c'est l'épisode 42. Vous le trouverez, vous en souviendrez, c'est mnémotechnique. Les communs, aujourd'hui, on les retrouve dans Wikimedia Commons ou dans les Creative Commons. On a cette notion de commun qu'on retrouve. Et comment cette idée d'open de, de, source est-elle venue? Comment cette idée de logiciel libre est-elle venue? Au départ, euh, j'ai noté que les utilisateurs et utilisatrices euh, d'ordinateurs étaient souvent également euh, bidouilleurs, euh, développeurs, hackers tout simplement parce qu'il fallait l'être. Et Richard Stallman, donc je ne vais pas faire la vie extensive de Richard Stallman aujourd'hui, c'est documenté, il y a des livres, des films sûrement sur le sujet. Richard Stallman, en 1975, c'était un développeur et il a eu un bourrage papier dans son imprimante. Comme quoi, dès 1975, les imprimantes, c'était déjà un problème en informatique. Il a souhaité consulter le code source du pilote pour pouvoir modifier et améliorer le pilote, j'imagine, euh, régler des variables d'alimentation papier, ce genre de choses. Sauf que Xerox a dit non, ça n'est pas possible d'avoir accès au code source. Comme vous le savez, euh, Richard Stallman est un, un homme engagé politiquement, qui ne supporte pas l'injustice, et du coup, ça ne lui a pas plu du tout. Et cet petit incident de code fermé, conjointement avec le Copyright Act de 1976, pareil, je ne vais pas m'étendre dessus, a euh, d'année en année, dix ans plus tard, à la fondation de la Free Software Foundation. Alors, pour la note, l'imprimante, elle ressemble à ça. Ce n'est pas votre petite imprimante de bureau, voire les imprimantes pour imprimer des photos depuis votre téléphone. On parle d'un, pour vous mettre dans l'ambiance, d'un plus gros bâtiment, d'un plus gros équipement. La Free Software Foundation, je pense que c'est le plus connu peut-être pour des développeurs, puisque euh, la FSF à exprimer les quatre libertés fondatrices du logiciel libre. La liberté 0, exécuter le programme. La liberté 1, étudier le fonctionnement du programme et l'adapter, ce que voulait faire euh, Stallman avec le pilote d'imprimante. La liberté 2, redistribuer des copies. Et la liberté 3, améliorer le programme et publier les améliorations, ce que voulait également faire Stallman. Tout cela est très bien, mais euh, comme vous le savez, Stallman a pu se brouiller avec des gens, ce qui fait qu'en fait le terme « open source » lui-même date de bien plus tard, pour lever l'ambiguïté sur le mot en anglais « free », qui veut dire « libre », mais aussi « gratuit ». Donc en 1998, Eric Raymond a décidé de déposer le mot « open source ». J'ai envie de dire, heureusement pour nous, euh, ça n'a pas été possible. Il a quand même créé l'Open Source Initiative, une fondation qui dépose des labels pour dire si quelque chose est bien « open source » ou pas. Et ce logo vert, ce cercle ouvert vert, c'est en fait le logo de l'open source initiative Ça, c'était pour éclairer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans, dans l'open source. Au niveau de la, de la culture du libre, je parle d'open source, dans cette présentation, dans cette session, vous verrez que oui, j'ai un parti pris. Mais j'aimerais qu'on rappelle quand même qu'est-ce que le close source et quel est l'intérêt du close source. Donc l'intérêt du close source est de fermer, que ce soit son code ou autre, ça profite finalement à ceux qui veulent négocier l'accès. Par exemple, vous avez un pont, et ben si vous avez le contrôle sur ce pont, vous pouvez décider qui aura accès au pont ou qui n'y aura pas accès. Et même, vous pouvez monnayer l'accès au pont. Donc la fermeture profite à ceux qui veulent vendre les solutions euh, inventées. Finalement. Alors, hop, je vérifie juste que tout va bien dans le chat. Au niveau des brevets, puisqu'on parle de, de clause source et de protection des inventions, Alors, un brevet, qu'est-ce que c'est C'est un titre de propriété industrielle. Ça dure pendant 20 ans, donc il y a une limite de durée, il y a une limite aussi de territoire. Euh, 20 ans, plus 5 ans pour les médicaments, on commence à percevoir qu'il va y avoir un besoin d'alternatives, Et c'est assez ancien également, puisque le premier brevet date du 15e siècle. Les, euh, le but des brevets, à la base c'était de booster l'innovation. Enfin, le but étant de donner des droits aux propriétaires des inventions. Alors, pour déposer un brevet, il y a trois critères quand même. Il faut que ce soit nouveau. Il faut que ça résulte d'une activité d'invention. Genre, ce n'est pas euh, tout d'un coup, euh, tout le monde met des chaussettes basses. Euh, je brevette ce fait. Non, il faut que vous l'ayez inventé humainement et qu'il y ait une application industrielle. Donc, mon coup des chaussettes ne fonctionnera pas de toute façon. Et là, j'ai mis un petit lien vers Tesla plusieurs liens dans cette présentation. J'espère que le partage va bien se passer. Hop. Je dis « hop » en même temps que je fais des manipulations, ce qui n'est peut-être pas perceptible du tout pour vous. Donc, en 2014, Tesla annonce qu'ils ne vont pas poursuivre les gens qui si, euh, euh, passent à travers leur brevet. C'est plutôt novateur. Ils ont quand même déposé le brevet qui est habituel et convenable dans leur domaine, l'automobile. Mais ils disent, euh, si, vous, si vous passez un peu par-dessus, vous faites des choses, c'est pas grave, ça ne nous euh, dérange pas. En tout cas, on ne vous poursuivra pas. Donc j'imagine que Tesla, à ce moment-là, souhaitait tout simplement avoir des, des, ah, des gens qui travaillent pour eux et qui puissent, puissent tester. Du coup, l'open source, qu'est-ce que ça change bah, C'est une contrepartie au projet et une mise en commun des ressources. Voilà pour ma petite introduction au sujet. On utilise l'open source souvent pour des moyens financiers ou pour gagner du temps plutôt que le faire vous-même, ou idéologiquement parce que vous pensez que l'open source est bon. Moi, je pense que l'open source est merveilleux, mais je ne suis euh, pas seule dans le monde. Et il y a des gens qui ont des craintes vis-à-vis -vis de l'open source. Et c'est en voyant ces craintes qu'on va faire un petit tour d'horizon de ce qui existe et ce qui permet de, de faire que, malgré les craintes qu'on pourrait avoir, qui sont l'amateurisme, la perte d'un responsable identifié, contrairement au brevet, l'accès universel, tout le monde a accès aux choses open source, la fiabilité économique du modèle économique open source et la perte de valeur, je reviendrai dessus évidemment à la fin. On va voir des exemples qui permettent d'expliquer de, un petit peu un petit peu tout ça. Donc, la peur de l'amateurisme, c'est l'idée que ceux qui font des choses euh, euh, sur leur temps libre, là, ce pas vraiment professionnel, pas terrible, terrible. Par exemple, euh, ceux qui font de la cuisine, euh, pas terrible, terrible, euh, pas pro, euh, donc euh, on a vraiment besoin d'un auteur, quelque chose. Sauf que, en fait, les recettes de cuisine ne peuvent pas être brevetées telles quelles, puisque... Euh, les ingrédients et les étapes ne peuvent pas être, euh, être brevetés. Donc, les livres de cuisine, c'est parce qu'on vend la mise en page, le détail de l'explication, les photos. Euh, c'est pour ça qu'on arrive à vendre des livres de cuisine. Ce qui m'amène à vous parler de boissons. En parlant de brevet, il y a quand même Coca-Cola qui a déposé un brevet sur sa, sur sa boisson. Donc, il y a une société à Tom Roto, qui existe encore, mais qui ne s'occupe plus de, de cette boisson Open Cola qui pour prouver, pour expliquer l'open le, le, source, a créé la recette de l'Open Cola, qui est une recette sous licence GNU GPL. Je ne vais pas forcément beaucoup parler de licence, parce que ce n'est pas le sujet, et que c'est très documenté par ailleurs. Et j'ai mis un lien d'ailleurs, donc j'espère que vous avez récupéré les slides, ça sera plus euh, agréable pour vous, je pense, vers la recette de l'Open Cola. Voyez-vous vais il va vous l'afficher. Donc quand on consulte cette recette sur le site bien nommé cuisine -libre .fr, on s'aperçoit, bon, déjà, il faut 2 litres et demi d'eau, presque. Donc, il faut le faire quand vous recevez un petit peu des amis, pas juste pour votre canette. Hein. On est d'accord. Simplement, ce que j'ai trouvé intéressant en consultant cette recette, c'est que les ingrédients sont des ingrédients assez communs. Évidemment, vous n'avez peut-être pas d'essence de coriandre, ou d'huile de noix de muscade, mais ça ne semble pas un, un aliment rare et complètement incongru. Donc, Certes, il y a, il y a de l'amateurisme, mais c'est quand même quelque chose qui marche. En parlant d'autres boissons, on a la Free beer qui est très connue, même l'étiquette elle-même est sous licence Creative Commons. Et ce que j'aime dans la Free c'est qu'il y a des versions avec des noms de versions. Voilà, ça c'est le petit truc qui me plaît beaucoup. Ce qui fait que euh, vous pouvez, si vous savez brasser de la bière, suivre la recette de la Free Beer, forquer une des versions éventuellement, Alors, j'ai prévu de partager plein de liens, excusez-moi, petit spoil, plein de liens. Et c'est à chaque fois une petite manipulation. Euh, donc la recette, c'est surtout les ingrédients, savoir combien il faut mettre de quoi par rapport à quoi, c'est-à-dire combien de mou par rapport à de l'eau, combien de temps, quelle température. Et si vous êtes même un pur et dur. Alors, voyons. Il y a trop de si vous êtes un puré dur, j'ai même trouvé un automate de brassage, Open Grain Master, sur brassage amateur. Donc oui, on parle d'amateurisme, effectivement, euh, on en revient à ça. Et ce que j'ai trouvé intéressant sur, le, sur, le, ah, sur la présentation d'automates de, de brassage, c'est que quand vous regardez, il y a quand même des prérequis. Alors, j'essaie je, de partager, ce n'est pas vraiment très gros, c'est pour ça que j'ai partagé ma présentation. Il y a des prérequis, et c'est en gras souligné, maîtrisez parfaitement les règles de sécurité. Donc il faut quand même avoir une petite idée de ce que vous êtes en train de faire. Vous avez beau brasser de la bière en amateur, il faut quand même avoir certains skills, certaines compétences pour, pour le faire. Hop, hop. Je vais et puis, sur l'amateurisme, il y a aussi des choses open source totalement euh, amateurs, comme vous vous en doutez. Par exemple, les voitures open source. Ici, j'ai mis l'image d'une euh, rally fighter par Local Motors. J'ai trouvé cette image sur euh, Wikimedia Commons, que j'ai largement utilisée. D'ailleurs, cette présentation est également sous Creative Commons. N'hésitez pas à prendre des slides ou des informations et en parler à vos collègues. Donc, la Rally fighter, en 2007, il y a eu un crowdfunding. Il y a eu seulement 2000 exemplaires de produits et après, ils ont arrêté. Mais les plans sont open source. Ensuite, pour faire la voiture, il faut quand même un petit peu de compétences, Même en étant amateur, il faut un petit peu de compétence. Et la seule fois où je vais vous parler de logiciel, c'est pour vous parler des voitures modernes. Je m'excite, je m'excite parce que j'ai très envie de parler de tout ça. Et je parle trop vite. Donc, les voitures modernes ont des logiciels dedans. Du coup, ça permet de hacker la voiture. Pour ça, je vous renvoie aux travaux de Gaël Musquet, je vais essayer de ne pas en parler trop extensivement parce que j'adore son... ce qu'il fait. C'est un radio amateur et également un hacker de voitures. Il a fait des expériences, notamment sur les Tesla. Il explique qu'il peut hacker les capteurs de valves des pneus pour leur envoyer des informations. Ça paraît un détail, mais quand vous conduisez une voiture et que tout d'un coup, on vous informe que la pression des pneus n'est pas correcte, que faites-vous Vous vous arrêtez. Si vous êtes chauffeur et que la voiture contient un ministre, vous vous arrêtez, vous arrêtez le ministre à un endroit pas très loin du moment où vous avez dit, les, où les, pardon, où les capteurs vous ont dit les pneus ça va pas. Donc si vous arrivez à faire arrêter une voiture à l'endroit désiré, ça devient un autre type de, de hack. Il a aussi fait une expérience avec une Toyota HRV. ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas fan de voiture, mais je suis fan de hack. Donc une Toyota HRV, il a branché l'open street map du GPS, c'est un open pilot, qui est donc un logiciel pour et il a roulé 10 000 km sans toucher le volant. Alors Gaël Musquet est plutôt un White Hat, un hacker euh, éthique. Donc euh, il a fait ça à des fins d'expérience, il ne recommande ça à personne et, et il a fait ça pour montrer que c'était possible et pour euh, montrer les risques. Sur le côté White Hack, ceux qui ont le, le, récupéré les slides, il y a un lien vers l'article avec la petite vidéo en question. Il a détourné euh, l'usage d'une modèle X, toujours de Tesla. En fait, il a utilisé les infos produites par le GPS. Il a couplé ça à la carte d'avion dans le ciel. Et le but, c'était d'aider les pompiers à coordonner des canadaires dans l'espace aérien en rapport avec les avions dans le ciel et ben, les incendies au sol, j'imagine. Donc, ça peut donner des, des bonnes choses, de combiner des, des logiciels open source et que Tesla ait accepté qu'on puisse hacker ses voitures. Donc, pour l'amateurisme, pour on va dire, certes, des choses sont faites sur leur temps libre ou pas, en tout cas, il faut quelques compétences pour brasser sa bière, construire un brasseur de bière ou hacker des voitures. Certains craignent la peur, enfin certains craignent une perte de responsabilité, avec aucune personne qui, qui dit C'est moi, euh, c'est sur moi que ça retombera, et l'espèce de dilution en, en communauté. Alors, c'est par, par rapport à la responsabilité légale. Simplement, il y en a qui proposent des plans de maison open source. Open System Labs. Alors, pour le coup, je ne vais pas cliquer sur ces liens, vous irez voir si vous le souhaitez. Open System Labs, avec le site wikihouse.cc, propose des plans de maison que vous pouvez utiliser pour faire votre maison. En France, j'ai trouvé Gara et la maison Ekaï, qui en plus est une maison avec une conception écologique euh, qui est disponible de façon libre. Et voilà, par exemple, euh, sur Wikihouse, j'ai trouvé cette, euh, cette euh, on va dire cabane, mais je pense que c'est un peu plus grand. Donc, cette petite maison euh, dans les Alpes autrichiennes, et il y a bien un nom, il y a bien marqué par Gerin Trautenberger. Pourquoi Parce que quand vous faites une maison, vous avez quand même besoin d'autorisation. Vous avez éventuellement besoin de quelqu'un qui sait faire des maisons, selon la complexité de l'ouvrage. Vous avez besoin de MOE, MOA, d'autorisation pour mettre votre maison au bon endroit. Donc, au niveau perte de responsabilité, encore une fois, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce... Cette crainte me paraît infondée. Wow. Il y a également la peur d'un accès universel. Comme quoi, si tout le monde. Alors, je regarde si tout va bien dans le chat. Vous êtes toujours avec moi. Donc, la crainte d'un accès universel, si tout le monde y a accès. Même les personnes mal intentionnées vont y avoir accès. Il n'y a pas que des White hats. Eh bien, oui. Par exemple, Ubuntu alimente des lances roquettes. Donc, oui, c'est vrai, les personnes mal intentionnées, de, de mon point de vue, de personnes qui, qui est, on va dire, anti-armes anti à feu. Voilà. Mais effectivement, euh, l'open source peut être également utilisée à des fins de, de défense militaire ou d'attaque comme des lance roquettes J'ai mis le lien vers l'article dont j'ai tiré cette, cette citation, parce que ça explique aussi que Mark Shuttleworth est plutôt euh, défavorable au port d'armes, mais euh, quand même ok qu'on utilise du tout dans des lance roquettes donc je vous recommande de lire cet article intéressant. Et puis, on pourrait parler aussi euh, d'armes à feu. Alors, euh, <rire> l'impression 3D, c'est une de mes petites marottes, je vais donc essayer de ne pas en parler pendant trop longtemps. Mais j'ai quand même besoin d'expliquer. Il y a plusieurs euh, techniques d'impression 3D. La plus répandue en termes d'impression 3D à la maison, euh, vous pouvez avoir une imprimante comme j'en ai une à côté de moi ici dans votre salon. C'est une impression de filament de plastique fondu. Vous avez un bras avec une buse sort, qui chauffe et d'où sort du plastique fondu. Ce bras, vous lui envoyez des instructions X, Y pour bouger, plus Z pour euh, monter en général. Et le plastique va durcir à l'air libre. Et du coup, ça permet de fabriquer des objets voilà en plastique, ABS ou PL. Du coup, on va parler un peu de Cody Wilson, donc, qui est un Américain euh, plutôt alt-right, comme on dit, et qui a défendu depuis 2012 le droit de publier des plans euh, d'armes à feu imprimés en 3D, qu'on peut imprimer chez soi. Donc en France, ça paraît un peu Peut-être un peu décalé, mais aux États-Unis, vous savez que le port d'armes à feu est quelque chose de, de très clivant, de très important dans leur, dans leur politique et actualité. Donc euh, là, j'ai mis un... Ah, un, un, un deux, trois. le modèle qu'il a créé au départ, c'était le Liberator, parce que selon lui, c'est la liberté qu'il défend. Euh, ce n'est pas exactement la photo que j'ai mise là, mais je vous invite à chercher Cody Wilson et son site Defcad, où vous trouverez des modèles 3D d'armes à feu. Les problèmes que posent les armes open source, les armes à feu imprimées en... En plastique. Déjà, un petit problème de sécurité, euh, on peut tirer à peu près une dizaine de balles avant que ça surchauffe et que ça n'explose. Donc, il ne faut quand même pas faire n'importe quoi. Et les, autres, les deux autres problèmes, c'est que cette arme, vous l'imprimez dans votre salon, elle n'a pas de numéro de série. Vous n'êtes pas enregistré sur le registre d'un magasin comme ayant acheté une arme. C'est une arme fantôme. Personne ne peut savoir qu'elle existe ou non. C'est une arme de Schrödinger. Non, bon, c'est une arme fantôme. En plus, elle est fabriquée en plastique, ce qui fait qu'au niveau détecteur de métaux, elle n'est pas détectée. Donc, C'est ça qui pose problème euh, aux détracteurs des armes à feu imprimées en 3D. Je trouve ça intéressant euh, de regarder l'histoire de Cody Wilson parce que ça lance quand même un, un débat sur jusqu'où peut-on partager quoi, créer des objets pour qui, pourquoi, quelles sont les limites, des, des problèmes éthiques. Mais dans la partie open hardware, on a aussi des choses plus neutre, on va dire. Ici, j'ai mis euh, la photo d'une reprap, une imprimante 3D. Donc, je vous ai mis le terme open hardware, date de 1997, proche du terme open source. Et donc, euh, cette reprap est une imprimante qui a pour particularité d'être faite avec des tiges filetées, des boulons, en plus des éléments électroniques, plus des petits moteurs pour déplacer la buse, plus la buse, etc. Et les pièces que vous voyez sur la photo figurées en blanc, alors je ne sais pas du tout si on voit mon, ma souris, mon pointeur, les pièces que vous voyez figurées en blanc sont elles-mêmes imprimées en plastique. L'idée de la reprap derrière est que vous pouvez imprimer une autre imprimante à partir de cette imprimante. Voilà, récursion. Euh, pour la première, j'imagine qu'ils les ont faites en bois, je ne sais pas, ou avec une autre, que la reprap, peu importe. Et dans le côté positif, j'ai pris sept exemples, mais il en existe plein. D'ailleurs, j'ai dû me restreindre à beaucoup, beaucoup, beaucoup, <rire> peu d'exemples dans cette présentation, donc j'espère que vous irez explorer plus loin. Donc euh, là, c'est une société, Open Bionics, ils ont carrément un repos GitHub, et ils proposent des prothèses euh, de main. Les prothèses de main peuvent être assez complexes et assez coûteuses. Du coup, c'est assez intéressant sur le repos GitHub, si vous y allez, de récupérer les fichiers 3D pour imprimer les parties de votre prothèse et de pouvoir l'adapter peut-être à la taille de votre bras, à votre âge, et puis j'imagine en grandissant d'avoir de plus en plus grandes mains. J'ai choisi cet exemple parce que la photo était particulièrement belle, mais ce ne sont pas les seuls à proposer des prothèses imprimables en 3D en, et open source. Donc tout le monde y a accès, oui, pour le pire, mais aussi le meilleur. Est-ce que tout le monde est toujours là Yes de temps en temps, que je n'ai pas perdu de personne. Une quatrième crainte qui a été révélée avec la publication du bug fraud c'est une crainte économique. Ah, euh, tout simplement, donc le bug fraud existe depuis 2012 dans le code, mais a été trouvé et révélé en 2014. Et pour ceux qui ne se euh, souviennent pas, j'ai collé cette petite euh, image explicative que j'ai prise sur Wikipédia, je n'ai pas mis de euh, qui explique le principe du, du bug. Le client a le droit de demander euh, une taille un peu grande et le serveur euh, dit OK, et le renvoie. Le bug Heartbleed a révélé que l'open source n'était pas forcément aussi euh, comment dire, soutenu économiquement. C'est-à-dire que, comme euh, l'on dit d'autres gens avant moi, notamment bah, Pascal et, et Martin dans leur présentation sur PHP. Si on ne soutient pas assez l'open source économiquement, ben oui, euh, des bugs existent et ne sont pas toujours corrigés. Donc il faut y mettre un petit peu euh, les moyens. Voilà ce qu'a révélé finalement le bug Herbido au grand public et euh, on en a parlé dans des journaux euh, financiers. Est... Parler d'open source dans des journaux financiers n'est pas le quotidien des journaux financiers. Sachez-le. Ici, j'ai fait un petit screenshot de Wikipédia sur les modèles économiques de l'open source. Il y en existe plein. Il y en a 17 listés sur le Wikipédia francophone. Le, la double licence, comme MySQL l'a fait une époque, la vente de services autour. Je ne vais pas passer trop de temps car vous connaissez tout ça. Et donc, les modèles économiques existent. L'open source, ce n'est pas forcément gratuit. N'est-ce pas Et euh, j'en veux pour preuve, ici, j'ai un... Alors j'espère que le lien est correct sur la slide, en tout cas j'ai un tuto euh, sur un wiki qui s'appelle Wikifab pour un tracteur open source à grosouk, anciennement Bici Tractor, et il est précisé qu'il va vous falloir 6 jours et que ça vous en coûtera 3000 euros de construire ce euh, tracteur qui est fait à partir de pièces de vélo. Donc, ça combine plusieurs de mes centres d'intérêt, alors là, pour moi c'est un exemple génial. Euh, vous remarquez, il y a aussi des moteurs et vous remarquez que les roues sont sûrement récupérées de vélo, il y a un pédalier, un siège comme sur un un vélo couché. Un tracteur open source, j'ai également trouvé le live track, qui a une conception euh, modulaire et une conception durable. L'idée c'est qu'il a un, un coût assez bas, il est assez polyvalent, il est open source, comme la plupart des choses que je vous montre ici. Et euh, il y a quatre moteurs hydrauliques, donc il est puissant. Et je vous ai mis une image juste après. Il y a également une chaîne autour des rousses qui lui permet euh, d'aller sur des terrains plus ou moins accidentés. Bon, ceux qui me connaissent savent que je suis assez citadine, pas experte en tracteur, cependant, je remarque, sur ce tracteur, les roues peuvent avoir été récupérées d'un autre tracteur, peut-être usagé, peut-être euh, acheté tel quel, le siège, le petit siège jaune qu'on voit pareil, mais surtout les éléments sont des sortes de poutres, petites poutrelles, euh, riftées entre elles, et tous les systèmes ont l'air d'être... Euh, des... Ce n'est pas un tracteur très joli, il est un peu carré, mais tous les systèmes ont l'air d'être assez robustes et assez bien conçus. Life Tract fait partie du Global Village Construction Set. Là, on rentre dans une espèce de hum, utopie open source. L'idée, c'est un, un set qui permet la fabrication, je lis la citation, elle permet la fabrication de 50 machines industrielles nécessaires à la création d'une petite civilisation durable, moderne et confortable. Juste après, j'ai euh, capturé les 50 euh, machines. Donc, on remarque un, un attachement en confort. Sur la ligne du bas, vous remarquerez une éolienne. Sur la ligne du haut, par contre, tout à droite, une sorte de véhicule. Et puis, entre les deux, il y a différents outils qui peuvent soit produire de l'énergie ou transformer de l'énergie, euh, que ce soit des outils agraires, des forges, ce genre de choses. Donc, dire que les modèles économiques... Alors, c'est plus facile de parler du modèle économique avec des choses tangibles qu'avec du logiciel, ça, c'est vrai. Euh, dire que le modèle économique n'est pas au point, c'est quand même un peu exagéré, puisque ici, j'ai mis une, un screenshot de l'air du bois, site francophone, sur les meubles. Donc, les plans sont libres, mais il faut quand même acheter les matériaux. Éventuellement, vous pouvez payer quelqu'un pour le faire à partir des de plans libres, pourquoi pas et vous pourriez même monter un commerce qui vend les kits. Euh, je suis en train de me demander si ce n'est pas sur l'air du bois que j'ai vu ces kits. Euh, qui vend des kits, ce plan open source, ce projet open source, euh, vendent le meuble en, en kit complet. Donc, ah, excusez-moi. Donc, du coup, pour euh, l'affaire économique, je pense qu est, que, est, pareil, cet argument n'est pas tellement recevable aujourd'hui en 2020. Pour la peur d'une perte de valeur. Donc, en fait, j'ai mis un S entre parenthèses parce qu'il y a deux choses. Il y a la perte d'une valeur économique parce que euh, le travail euh, est donné. Et il y a peut-être la perte de valeur sociale dans le sens où on ne rémunère pas des gens qui produisent de façon open source. Et je vais citer les nègres qui disent, c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Du coup, c'est aussi le marron qui disait que le temps passe, passe, passe, et beaucoup de choses ont changé, et qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé qu'on trouverait sur Internet les plans d'un rover pour aller sur Mars. En fait, c'est cette information qui m'a complètement poussée à construire cette présentation, en plus de mon amour pour l'impression 3D, parce que j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, laissez-moi cliquer sur ce lien et partager avec vous si vous ne l'avez pas déjà ouvert dans votre navigateur. Ah bon, voilà. Euh, le site du JPL, Jet Propulsion Laboratory, qui est un laboratoire de la NASA en Californie. Évidemment, c'est au moment où je veux faire la meilleure démo de ça charge Cependant, la page d'accueil est vraiment extrêmement. Euh, on peut dire ceci, puisqu'avec les feuilles de votre clavier, vous pouvez bouger votre euh, petit euh, rover. Et ce que propose la NASA, c'est les plans pour en fabriquer un en modèle réduit. Et parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'aller sur Mars tous les jours, du coup, euh, le modèle réduit était plutôt apprécié. Alors, encore une fois, j'attire votre attention sur les skills nécessaires pour construire un rover essaye de partager mon écran. Voilà, hop, hop. Donc, Dans les skills nécessaires, je vous rassure, il faut utiliser une scie à bande ou un Dremel, peut convenir, j'imagine que la taille n'importe peu. Il faut utiliser une euh, perceuse à colonne ou peut-être une perceuse à main, peut convenir, si vous n'en avez pas. Il faut savoir, euh, ah, comment ça s'appelle Sand euh, Poncer. Et puis, il faut avoir des, des notions de sécurité. Également, sur la partie électronique, il faut souder, faire du debug de l'électricité, faire du branchement et avoir les notions de sécurité, encore une fois. Et puis, sur les softwares, vous aurez besoin de connaître, ah désolé, ce n'est pas du PHP, du Python et un peu de Linux, puisque tout ça va être piloté via un Raspberry Pi. Et dans les outils nécessaires, je scroll un peu plus loin. Euh, les outils euh, obligatoires, donc euh, ça va être des pinces, euh, un fer à souder qui n'a pas ça chez lui, un multimètre, enfin je dis ça mais j'ai ça chez moi, une perceuse, un drémel, etc. Et éventuellement, c'est encore mieux si vous avez une imprimante 3D et une découpeuse laser. Tout ça s'emprunte. Et ce que j'aime aussi, c'est que juste en dessous, il y a marqué que ça va vous prendre un petit peu de temps de faire tout ça. Un petit peu de temps, euh, c'est-à-dire que la NASA a prévu 200 heures euh, pour construire, euh, et quelqu'un qui sait déjà un peu y faire. comme Du coup, je vous encourage à faire euh, le rover de la NASA si vous le souhaitez. Peut-être d'ailleurs quand vous sortez le repos et que vous montrez votre euh, votre produit fini, il vous contacte pour un entretien, que sais-je, je ne sais pas comment comment fonctionne la NASA. Mais moi, ça m'a beaucoup intéressé qu'ils partagent ça, d'autant plus parce que pourquoi, pourquoi ils partagent ça, en fait Quel est l'intérêt, finalement, pour, euh, pour la NASA de, de le partager Alors, j'imagine qu'il y a un petit intérêt que j'ai vu tout en bas, marketing. Mais pour moi, il y a deux choses qui sont bien plus importantes. Si jamais le gouvernement américain, vous savez qu'il y a des votes en ce moment, si jamais le gouvernement américain décidait de détruire la NASA, de couper les fonds, de, de ne plus du tout s'en occuper, de ne plus... Il euh, y a le côté indépendance. L'information est indépendante du fait que la NASA existe au sein des États-Unis. C'est finalement un progrès commun. On retrouve les communs du début pour l'humanité. Et ça, je trouve ça euh, bah, super important. Bon, évidemment, peut-être qu'il y a quelques personnes un peu chauvines parmi vous. Du coup, j'ai été voir l'Europe, Alors, euh, la European Space Agency, l'ESA, euh, partagent aussi des choses, mais je crois qu'ils ont leur site et qu'ils ont reversé sur GitHub certaines choses pour euh, dire, nous aussi, on est là. Donc, il y a quand même un petit script qui vous permet de programmer, prévoir votre voyage vers les lunes de Jupiter, plutôt sympa. J'ai trouvé aussi, en fouillant un autre petit script, en C++ ou en Python, c'est pas très clair, vu le nom mais GitHub me dit que c'est du C++, pour euh, prévoir des trajets interplanétaires, trouver les, les, les, les meilleurs trajets interplanétaires. Et donc, en termes de, de valeur, je pense que, et là j'engage mon opinion personnelle, je pense que la valeur économique n'est pas forcément prouvée, mais la valeur pour l'humanité est assez prouvée. Après tout, si on considère que les arts ont de la valeur et que les créations intellectuelles ont de la valeur, c'est complètement le, le cas. Avec les Creative Commons, par exemple, on peut euh, produire des, de l'art, de la musique, des images libres, des icônes ou des images à imprimer. Et puis, ce qui a cartonné pendant le confinement, en tout cas dans ma maison, ça a été les jeux de société libres, notamment les jeux de société qu'on peut imprimer chez soi. Euh, les print and play, c'est leur nom. J'ai rajouté un lien vers une liste de print and play et j'ai mis un screenshot d'un jeu open source que vous pouvez acheter tout fait ou imprimer chez vous, version francophone en plus, et ils vendent en plus leur modèle économique, sans parler de la société Cards Against Humanity sur le jeu même, leur modèle économique et qu'ils vendent des, bah des add-ons en fait, des d'autres sets de cartes que vous rajoutez à votre jeu. Je vous rappelle qu'il existe d'autres jeux, euh, ah, j'ai déjà oublié mon Blanc manger coco et un deuxième jeu francophone qui ont été sortis. Mais ce ne sont pas les versions open source, comme quoi vous pouvez choisir idéologiquement d'utiliser de l'open source. Donc pour moi, l'idée de la valeur apportée ici, c'est vraiment de créer et de progresser en tant qu'humanité, et ça inclut totalement les arts et le jeu, tout autant que le rover. Et donc pour moi, l'open source apporte du progrès à travers la globalisation et le web. Je peux aller voir le rover de la NASA, J'imagine que dans il y a quelques années, c'était impossible pour moi. Au niveau matériel, quand je construis quelque chose, que ce soit en 3D ou un tracteur, je peux tester, le faire, prototyper, reverser les améliorations. Donc, on est dans, dans l'innovation et le progrès. Et au niveau social, je trouve aussi que ça relance la concurrence d'avoir une alternative au monde des brevets. On le voit avec les médicaments. Alors, encore une fois, dans cette présentation, j'ai dû choisir les exemples que je donnais et donc, je me suis limitée à certains exemples. Donc, j'ai trouvé l'OSPF, l'Open Source Pharma Foundation, qui euh, donc, fait des recherches open source sur les médicaments et qui a réussi en un an, donc plus rapidement et moins coûteusement qu'un labo, à pousser euh, une recherche avec la metformine, qui est une molécule utilisée pour euh, traiter le diabète, pour un traitement contre la tuberculose. Donc, c'est plutôt euh, intéressant de savoir qu'ils ont réussi à aller jusqu'au bout. J'ai fait ce petit screenshot de leur site. Ils sont renommés euh, OSP, sans l'UF. Et j'ai encadré de petits pointillés euh, violets, euh, comme mes cheveux. Euh, L'idée <coughs> donnée par James Knightway, j'espère que je le prononce bien, qui dit que ce qu'il trouve génial avec les, les labos, le labo pharmaceutique open source, Open Source Pharma, c'est qu'ils sont hors des brevets et hors des labos et des brevets, donc ils ont plus de liberté. En termes de programme de recherche, j'en ai trouvé plein. J'ai mis euh, celui-ci car, euh, euh, voilà, car j'ai <rire> décidé de choisir celui-ci, pas de raison particulière. Open Source Malaria, qui est un programme pour soigner la malaria et développer donc euh, des médicaments. Et j'ai laissé tout ça parce que à côté... Euh, J'ai mis ce, cette copie d'écran parce que euh, ah, attendez voilà c'est bon il y a qui encore là. On voit qu'en premier il y a Lab Notebook donc les notes de laboratoire et de recherche. Il y a également un, un wiki et puis il y a une database de molécules donc les essais des molécules qui ont été faits. Et j'imagine que la malaria, qui, comme le logo le rappelle, se transmet par des moustiques peut-être euh, est présent dans des pays où les labos n'ont pas envie d'envoyer des médicaments, et donc sur place, ils se disent peut-être que les labos ne s'intéressent pas à nous, des gros labos, ils ne veulent pas nous filer leur brevet pour qu'on construise, donc nous-mêmes, on va faire nos recherches. Une autre actualité bien plus récente, et qu'on est, en, est encore en plein dedans, par rapport à la Covid-19. Désolé va. je m'occupe de Désolée de te couper, je vais leur demander de vite conclure. Ouais, c'est bon, tout va bien. Euh, tout va bien. Et donc, euh, la COVID-19, il y a eu euh, plusieurs euh, propositions et, et réactions. En l'occurrence, euh, d'Open Data aux US, des respirateurs... Alors, je ne clique pas sur les liens, vous irez voir, parce que c'est très détaillé. Des respirateurs open source, j'en ai mis deux, Maker à Nantes et MVM en Italie. Mais il y en a eu plein, plein, plein. Parce que finalement, les gens ont envie d'aider et de participer. Donc, selon moi, les craintes sont totalement injustifiées. L'amateurisme, peut-être, mais il faut quand même des compétences. Les responsables resteront identifiés il faudra toujours des, des personnes qui, qui sont responsables. L'accès universel pour le pire et le meilleur, certes. La fiabilité économique, on peut travailler dessus nous-mêmes. Et la valeur pour la communauté, pour moi, elle est incommensurable. Et donc, ma conclusion, c'est qu'Open Source, c'est ancien. L'Open Source apporte du progrès. Et l'Open Source, c'est pour tous les domaines. Super <rire> merci beaucoup euh, sarah' j'ai découvert plein de choses moi c'était passionnant mais malheureusement il n'y a pas de temps pour les questions comme vous vous en doutez <rire> euh, par contre tu vas pouvoir euh, tu vas pouvoir y répondre euh, si tu veux par écrit euh, voilà si vous voulez rester sur le chat pour voir les réponses aux questions euh, de sarah euh, il y a une pause euh, de 30 minutes les conférences reprennent à 16h25 euh, dans, la, dans cette salle, euh, ça sera euh, Damien Segui avec les 14 ans de la vie de l'éléphant. Et dans l'autre salle, ça sera Hélène Maître Marchois pour Keep Calm and Trust Your Team. Euh, vous pouvez également aller sur Work Adventure pendant la pause. Voilà, merci. Alors, on me conseille de copier-coller qu qu les questions. Tu les as les questions euh, Je les ai copiées, il faut je les colle pas. Je peux directement y répondre, hein, si tu veux. Il n'y a pas de problème. Ah, ah c'est très moderne. <rire> <rire> je dis, je dis de comme... euh, hop, hop, hop. Euh, euh... Bon, je dis euh, bye bye. Je vais essayer de répondre sur Joinline ou ailleurs. Je vais essayer de répondre en direct et puis... Euh... Je vais voir ce que je peux faire. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Vous êtes trop bien.